Chiwa Minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode 2 à la hauteur des Tinois. Et aujourd'hui, on revient directement, enfin oui. on s'était arrêté en plein cœur de Dobuita. Et on oui. se rend directement à l'agence de voyage où justement euh, euh, nous euh, euh, euh, Tom Johnson nous avait justement euh, dit d'aller là-bas pour euh, voir s'il n'y avait oui. pas des Chinois oui. qu'on pourrait euh, retrouver pour, pour savoir où se cache le fameux Landy. Donc là du coup, euh, le directeur de l'agence nous renvoie directement dans le resto chinois. Alors j'espère que vous allez bien, moi je suis super content parce qu'il faut que je vous raconte quand même une petite histoire. Euh, ça y est, euh, le, le premier épisode de Rendez-vous en chaîne inconnue a été tourné. Si vous suivez la page, ma page Facebook, euh, j'ai fait une petite annonce justement avec Jojo Bernard qui avait strictement rien dit. Et j'ai même fait une petite vidéo Instagram euh, <rire> pour, savoir ce qui, pour vous dire ce qui s'était réellement passé. Euh, juste après parce qu'il avait bougé quelques figurines et en tout cas je suis super content d'avoir fait cette vidéo avec lui et d'ailleurs je vous en ferai je vous ferai une petite vidéo à ce sujet pour vous expliquer un petit peu les détails assez intéressants parce qu'il y a quand même des choses à savoir euh, concernant ce tournage j'ai regardé cette vidéo et il y avait quelques trucs qui n'ont pas été mis et moi je, je me ferai un plaisir de vous l'offrir donc là maintenant nous sommes à Hachichi -Chi, Chinese Restaurant donc c'est là justement où on nous a rebasculé -re Uh bon voilà on va aller parler Taosan. au cuisinier. Yes. Are there any other Chinese people around here? Why do you want know about other Chinese? Uh nothing really. Is it something to do with what happened to your father? Yes. Oh no. Not all Chinese people are bad. I understand that. But the only clue I have is that they were Chinese. Please. Is there anything you could tell me? You say Chinese people around here, but there's quite a lot of them compared to before. We don't really know the newcomers. I see. Why don't you tell him about the three blades? Oh. Ouais, alors ce que je voulais absolument dire concernant euh, concernant cet épisode c'est que vraiment, j'aurais pu appeler ça le téléphone arabe Parce que vraiment, euh, lorsqu'on avait, lorsqu avait parlé à nos amis, rappelez-vous Qui nous avaient rebasculé vers Tom Johnson Puis Tom Johnson vient justement de rebasculer vers l'agence de voyage Et un petit peu à la fois, vous allez vous retrouver d'autres endroits différents donc là du coup on va vous parler des... alors les trois blades, enfin, je ne sais pas concrètement comment je pourrais le traduire mais voilà un petit peu à la fois en fait de personne en personne on va vraiment vous basculer et vous allez à... entrer dans une sorte... vous allez avoir une sorte de raison en quelque sorte et du coup c'est ça un peu qui fait la force de ce premier épisode et justement j'étais en train de me faire la réflexion concernant chez nous euh, même si c'est vraiment le premier o... O... épisode de la saga on a tendance à dire que c'est vraiment l'épisode 0 parce qu'il se concentre pas vraiment sur Hong Kong, puisque le, le tueur, enfin l'assassin qui a tué Iwazuki euh, est des chinois, des chinois des euh, le deuxième épisode pourrait se, le, enfin, le deuxième épisode de la série pourrait être le premier, puisqu'en fait, lorsque vous, lorsque vous regardez l'intro du premier opus de Shenmue, euh, Shenhua, qui est donc une chinoise, dit à la fin, the saga just beginning, donc la saga ne finit que par commencer, donc là, en gros c'est un... C'est un pré-jeu, oh, en quelque sorte, mais... mais bon, voilà, petit détail en question, donc là, c'est vrai que là, les y a beaucoup, beaucoup de cinématiques quand même à ce sujet, alors, il faut savoir aussi, notamment, concernant le temps, bon, peut-être essayer de finir euh, cette discussion qui est un peu longue, quand même, Donc, je devrais aller parler avec Maïda san voilà, on en sort finalement. Bah, qu euh, quand même. Dialogue un, peu, euh, dialogue un peu long, mine de rien. Donc voilà, est -ce que, enfin, comme je vous l'avais dit encore une fois la dernière fois, c'est qu'on vraiment on vous mâche un petit peu, enfin on vous mâche un peu le travail. Quand on vous dit qu'il faut aller à tel endroit, euh, vous avez toujours ce petit, euh, petit notepad qui vous rappelle ce qu'il faut que vous fassiez juste là. Donc là si je fais Y, hop, dans le notebook, on va vous dire concrètement les trois blades. Euh, euh, cuisinier, euh, alors couteau, cuisinier, ciseaux, coiffeur et euh, patch of embroidery. Donc les patchs le, de la broderie, je dirais. Ah non, non, non, non, non, euh, cuisinier, que coiffeur et barbier. Donc voilà. Donc en fait, il faudra aller faire ces trois là pour essayer de continuer le jeu par la suite. Donc là, il est 4 heures de l'après-midi dans le jeu, donc il faut quand même savoir euh, aller je vais le vélo, voilà, il faut quand même savoir que euh, j'en avais parlé dans le What's Shenmue, que la, le temps en question est bien sûr du temps fictif même si on est dans un monde euh, mi-fictif mi-réel euh, si je fais euh, le si je fais mon montage et que je reste une heure sans rien faire, il faut compter enfin une heure dans le jeu sans rien faire, il faut compter trois bonnes minutes pour, euh, pour faire un tour complet, donc là euh, je crois que, ouais my Idol Barbershop est ici euh, est-ce que c'est ouvert ah, Ouais C'est ouvert, donc on va aller voir le premier. Excuse me. Hi. I'm searching for members of the Three Blades. The Three Blades Ryo, how come you know about them Taosun from Ajiichi told me. He said I should ask you about them. Is that so vous m'aideriez, Minda-san Sûr, bien sûr. Go down past the hamburger place. You mean funny bear burgers Juste past the vegetable stand. Yeah. Ouais, donc voilà, on va devoir aller du coup chez l'autre barbier qui est vraiment à l'autre bout de la ville, l'autre endroit qu'on n'avait pas pu passer quand on avait fait le Whats. Mais du coup, dans le premier épisode, on aurait pu passer par ce chemin-là, mais ça aurait fait un peu vide. Vous allez voir juste tout à l'heure, on s'en rend ici. Mais il est prêt à être déchargeé dans les prochains jours. Donc on va retorcir de suite. Euh, c'est pas ici qu'il y, une... y avait une photo d'un un réel mannequin. Je crois que c'est dans l'autre, dans l'autre, chez l'autre coiffeur. Donc on va aller, on va y aller sur le pa... sur le champ. Alors, allez. Ah, je pensais qu'il allait avoir un altercation, quelque chose comme ça alors oui je voulais encore une fois reparler de justement de Jojo Bernard euh, ça a été ça a été un moment euh, a été, ça a été surtout pour moi un moment fort euh, m'attendais pas à voir euh, quelqu'un d'une telle importance chez moi, ça m'a fait toujours plaisir euh, et, et ben, voilà en fait justement ça, ça me fait tellement plaisir, je sais vraiment pas quoi dire que j'en suis encore un peu sous le choc euh, alors Water Dragon c'est pas là et voilà. Donc là justement on aurait pu aussi passer par là pour aller à Dobuita mais ça, ça faisait justement un peu vide Et du coup le coiffeur est ici Voilà Louis Barber R. Seineau, regardez Si je m'approche normalement est-ce que la photo On a quasi une photo à peu près réelle Mais la qualité est un sympa à désirer Ouais donc du coup avec Jojo Bernard on a fait franchement un super truc euh... Disons que les jeux que j'avais choisis donc c'était Virtua Tennis et Street Fighter 2 euh, c'était vraiment choisi non pas à l'arrache mais c'était vraiment fait un petit peu comme ça à l'improviste euh, j'avais même proposé justement la veille quand il m'avait appelé pour faire euh, ce, euh, ce fameux épisode ah. rendez-vous en chaîne inconnue euh, de venir pour que je lui propose pourquoi il m'avait pas dit euh... Excuse me. May I help you. mais pourquoi il me parle pas je comprends pas allez euh, je crois que j'aurais dû aller voir d'abord je pense que j'aurais dû aller voir le, le cuisinier. Alors, Mapukuken. Donc, Mapukuken, je crois que c'est dans le petit quartier. Donc, du coup, bah, on va y retourner. Bêtement, en fait, c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait faire. J'avais un petit peu oublié. Oui, donc avec Jojo Bernard, on avait joué donc, à Virtua Tennis et Street Fighter 2. Et moi, ce que j'aurais souhaité au départ, c'était justement euh, qu'ils viennent pour qu'on fasse le choix des jeux euh, au moment venu. Et donc, du coup, ça s'est vraiment fait, ça fait au dernier moment. Et ça a été une vraie partie de plaisir. Je me suis vraiment éclaté. Bon, même si euh, beaucoup, beaucoup, de mes amis m'ont dit que je me suis pris une dérouillée à virtua tennis, c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que je n'y avais pas joué. Alors, euh, Mampookoken, c'est où déjà Je C'est pas. Ça. Non, ça c'est le slot house, donc la machine à sous. Euh, le Mampookoken. ah oh, putain, je Non, ça c'est le mahjong, mais ça va servir à rien. Non, ça c'est Ajiichi Restaurant Donc du coup c'est plutôt de ce côté là Donc là regardez, il est déjà passé 5h Et euh, le soleil vient à peine Enfin commence à se coucher Et lorsqu'il sera 7h du, lorsqu du soir Là il va commencer sérieusement à faire nuit Et c'est à partir de 22h Alors je crois que c'est là Que c'est ici Non ça c'est le jazz bar euh... Oh là là, putain, je ne sais même plus où c'était du reste euh... Manpokouken, non ça c'est l'agence de voyage alors c'est peut-être ici c'est peut-être là le à la Sushi alors ça doit être de l'autre côté ça doit être là je crois oh putain la, la caméra qui fait un peu des affaires ah voilà, voilà les deux amis, les deux meilleurs amis de Rio qui sont ici euh, on n'a pas de photo mais en fait quand le deuxième jour de de la saga se débutera. On va vous, je vais vous les montrer puisque c'est rangé dans les tiroirs. Euh, alors, Manpokken, Manpokken. Putain, je me souviens même plus où c'était. Donc là, on a un boulanger qui est juste ici. Euh, Est-ce que je me demande si c'est pas par là On va remonter ici. Voilà. Amis Savan Noodles, c'est pas ici. Alors, il y a un plan. Je crois que le plan est là-bas. Il y a même un. Non, ça c'est des pubs. Le plan est ici. Voilà peut-être retrouver notre chemin, voilà. Alors nous on est, on est, on est, on est. Alors euh, voilà, on est là. Barber Maeda juste là. On a justement la salle d'arcade, enfin qui est entre les deux. Donc le Manpokoken, Manpokoken. Bah c'est ça. En fait c'était vraiment à côté du Barrio Koska. et je m'étais planté. Donc on va repartir sur le champ. Voilà, bon je vais peut-être me répéter encore une fois mais je suis vraiment éclaté euh, avec Jojo Bernard et j'espère que ceci, euh, bah déjà d'une, ça m'a redonné envie de faire des vidéos, mais maintenant j'espère qu'à vous, euh, ça va vous. Vous allez prendre du plaisir à regarder mes vidéos, euh, diverses et variées, donc du coup le, vraiment la machine qui commence sérieusement à se remettre en marche. Alors, Mad je crois que c'est 6. 6, alors, Yokozuka non c'est pas là. Voilà, je crois que c'est là ça c'est le snack, la pizza c'est là, le karaoké est ici, voilà, ma peau voilà, j'avais complètement oublié que c'était ici. Hop et du coup je pense qu'il va devoir nous basculer vers le... Le... Le... le le le salon, le salon en question. Hop Allez Ah putain il est un peu capricieux quand même. Voilà. Help yourself to a glass of water. Oh, no thanks. Euh, um, Est-ce que c'est busy Well, yes. Would you like something to eat We also have miso-flavored ramen, too. They're a little rich, but not too strong. I'm in a hurry. Next time. See you then. Thanks anyway. Pourquoi il me renvoie Enfin, pour, pourquoi je vais à Manpokouken et normalement, quand j'allais chez le, chez le barbier, euh... Généralement, il n'y a pas de discussion. C'est assez bizarre, normalement une, une discussion a dû se lancer, donc on va y retourner encore une fois. Je ne comprends absolument pas. Allez, on y retourne. Et c'est là, alors c'est peut-être pas ici, mais au prochain épisode qu'on va avoir les premiers QTE, donc du coup les Quick Time Events, donc du coup on va devoir interagir pendant les cinématiques, pendant les cinématiques du jeu. Euh, les combats se feront un tout petit peu plus tard, donc ça aura la même... Euh... La même contenance que le Virtua, euh, Virtua Fighters, donc là du coup, on y retourne, et ça ferme à 19h, donc tout juste, on va y retourner encore une fois, parce que c'est pas normal. you son, hello. Welcome. How would you like your hair today? I'm not here for a haircut. I came to ask about people from China. And you are? I'm Yo Hazuki, of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki-san? Darling, you saw it in the paper on that snowy day. Ah, I understand you've gone through a lot. I'm looking for a Chinese man who goes by the name Lan Di. tao Sun and the others of the Three Blades said that perhaps you'd know. So, Tao san referred you to us. Well, I'm a second generation Chinese, so I don't think I can be of much help. Maybe they meant your father. Oh, I see. He is... My father's 80 years old. He owned a shop in Yokohama from before the war. Maybe he knows. He's been in hospital for the flu, and was just discharged yesterday. He's been through a lot, so we've kept it closed for a while. Is he alright? Oh, he's much better now. Perhaps he's exercising in Suzume Park. Suzume Park? He walks once around Obuita, and eats at the soba restaurant every day. Thank you very much. I'll try there. On va se quitter après avoir recherché enfin ce coiffeur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Vos commentaires, vous pouvez me les donner. Je serai ravi de vous donner un grand retour là-dessus. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera pour le troisième épisode de Shenmue Mou. Euh... Bon, J'ai pas encore le titre, mais à mon avis, je pense que ça va se passer dans les bars. Allez, à très vite. Sayonara, Tomodachi. Un grand merci à vous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Et pour être mis au courant de mes toutes nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche juste à côté. Sinon, tu t'abonnes pour rien.